Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser une peinture, une sorte d'illustration avec les paint markers. C'est en rangeant mon matériel artistique que je suis tombée sur mes vieux paint markers que je n'avais pas utilisés depuis un certain temps. À mon avis, euh, je pense que je ne les, les ai pas utilisés depuis presque deux ans et demi. Quand je les ai sortis de mon tiroir, j'ai pensé qu'ils étaient probablement tout secs et bons à jeter. Pour mon petit contrôle, j'ai décidé de faire un petit swatch pour découvrir toutes les couleurs que j'ai, mais surtout pour les trier. Mais avant d'effectuer ce test, une chose m'a interpellée, c'est que ces feutres manquaient de référence, ce qui est très embêtant si on veut se référer aux couleurs du nuancier. Alors j'ai pris quelques petites étiquettes que j'avais achetées, je pense, de chez Action. je les ai numérotées et collées sur chaque feutre. Pour m'assurer qu'ils fonctionnent toujours bien après un si long stockage, il fallait aussi que je vérifie si les mines étaient, elles étaient encore humides ou sèches en amortissant la pointe dans le réservoir. En faisant cela, j'ai constaté que certains feutres n'avaient jamais été utilisés, d'autres fonctionnaient encore et que seulement deux avaient une mine complètement sèche et inutilisable, comme quoi ces feutres euh, tiennent encore, je veux dire, vous pouvez les acheter et ne pas les utiliser pendant un certain temps et ils résistent, franchement j'étais euh, agréablement surprise. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les, les peintes marqueurs et quelles sont leurs particularités, j'ai déjà fait une petite vidéo qui présentait ces feutres et dans laquelle j'analysais en profondeur ces feutres. Je vous invite à, à la regarder si vous voulez avoir une idée globale de leurs caractéristiques et de leurs points faibles. Je vous ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Mais je vais quand même résumer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas les peintes marqueurs. Eh bien, ce sont des marqueurs qui ont de la peinture acrylique dans leur réservoir. Ils sont appelés des marqueurs acryliques ou feutres acryliques. Les plus célèbres et les plus connus dans le monde de l'art sont les Posca. L'intérêt des marqueurs acryliques, c'est qu'ils sont opaques, ce qui vous laisse la possibilité de repasser plusieurs fois par-dessus. Donc vous pouvez travailler avec des couches superposées autant de fois que vous le désirez. Pendant que vous visionnez la réalisation de cette peinture, j'aimerais partager avec vous quelques conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de vos feutres acryliques. Alors, comment utiliser les peintes marqueurs de chez Action? Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre feutre est propre avant de l'utiliser. Généralement, les instructions d'utilisation d'un feutre varient d'une marque à l'autre et peuvent être trouvées sur l'emballage ou sur le site web du fabricant. Alors pour ma part j'avais jeté l'emballage le, depuis un certain temps. Comme ils contiennent de la peinture liquide dans leur réservoir, il est important de noter que pour éviter des éclaboussures lors de l'ouverture du capuchon, de ne pas ouvrir le capuchon de votre feutre au-dessus de votre dessin. Cela vous évitera bien de mauvaises surprises et j'en ai eu la mauvaise expérience. Surtout quand vous l'utiliserez pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation. Certains marqueurs laissent couler beaucoup de peinture, ce qui peut être très embêtant si vous travaillez sur une petite zone. Pour éviter cela, vous devrez secouer votre marqueur plusieurs fois afin que la peinture se mélange bien grâce à la bille qui se trouve dans le réservoir. Les feutres acryliques sont un excellent choix pour les artistes qui veulent travailler sur toutes les surfaces en raison de leur polyvalence et de leur excellent pouvoir couvrant. Ils sont parfaits pour écrire, dessiner et peindre sur du papier, du carton, du bois, du plastique, du verre, de la céramique et sur d'autres supports. Alors, les Paint Markers sont en quelque sorte les rivaux des Posca car ils sont moins chers. Les paint marqueurs sont vendus par pack de couleurs à un prix défiant toute concurrence. Mais les feutres Posca restent des feutres de grande qualité car ils vous permettent de changer la tige et ils sont vendus en grande variété de taille et d'épaisseur de mine, ce qui n'est pas le cas avec les paint marqueurs. Mais ces derniers sont quand même une excellente alternative si vous voulez vous lancer dans le coloriage au feutre acrylique sans devoir débourser une grosse somme pour un bon nombre de couleurs, ce qui est le cas avec les Posca malheureusement. Alors, pour ceux qui n'ont pas assez d'espace, les feutres acryliques sont aussi une excellente so solution pour ceux qui veulent avoir l'apparence de la peinture acrylique mais qui ne veulent pas s'occuper du désordre qui accompagne son utilisation, c'est-à-dire préparer la peinture, le gobelet, le gobelet d'eau, les pinceaux, etc. Alors, comment utiliser les feutres acryliques Le principe de la technique avec les marqueurs acryliques est simple. Construire les aplats, puis revenir progressivement pour travailler les ombres, puis les détails. C'est le principe du travail par couche d'aplat, un peu comme dans certaines illustrations. Ce qui m'amène au style de ma peinture. Quelle est la différence entre les feutres acryliques et les feutres classiques Les marqueurs acryliques fonctionnent comme des marqueurs ordinaires, car vous travaillez avec une tige, ce qui vous permet de mieux contrôler vos traits. Vous pouvez créer des lignes, des courbes douces ou des formes audacieuses ou abstraites, on va dire, avec une grande facilité. Leur consistance est similaire à celle de la peinture, suffisamment humide pour être utilisée sur du papier ou de la toile ou sur du bois aussi et que vous puissiez facilement corriger une erreur puisque vous, pouvez, vous pourrez les recouvrir avec une autre couche de couleur puisqu'ils sèchent aussi vite que la peinture acrylique. Quels sont les inconvénients des Paint Markers Si je dois leur trouver quelques petits défauts, je dirais que l'inconvénient de travailler avec des marqueurs acryliques au lieu de la peinture traditionnelle est que vous avez moins de liberté d'expression qu'avec un pinceau. Vous ne pourrez pas étaler vos couleurs comme de la peinture traditionnelle ou les mélanger de manière à ce qu'ils ressemblent à de la peinture à l'eau. Idem, les ombrages sont très limités puisqu'il est difficile de travailler les dégradés avec un rendu lisse ou fondu comme avec un pinceau, à moins que vous contournez le problème comme j'ai fait avec une palette et un pinceau, mais là j'évite d'échanter puisque j'ai ajouté un peu d'eau, ce qui m'a donné des démarcations et donc m'a poussé à replacer une couche de peinture au marqueur. Ce que je regrette aussi, c'est que leur mine est épaisse et rêche. et pour travailler les zones délicates et les finitions, il aurait bien été appréciable d'avoir, comme pour les marqueurs à alcool ou ou autre marqueur, une double pointe, ou du moins euh, les mêmes couleurs en pointe fine, comme nous proposent les fameux Posca. Cependant, si vous cherchez un moyen plus facile de créer de belles œuvres d'art sans sacrifier la qualité ou le contrôle de vos gestes, ainsi que votre budget, ces produits valent vraiment la peine d'être essayés. peut-on remplir le réservoir des peintes marqueurs Une autre chose que j'ai apprécié, c'est la facilité d'accès au réservoir du feutre. Il suffit de dévisser, plutôt d'extraire la partie qui soutient la tige et vous pouvez soit remplir le réservoir de peinture acrylique, soit au moins vérifier s'il est vide ou pas. Donc c'est d'une facilité mais vraiment incroyable. Et donc, comme vous avez pu le constater lors de mon swatch couleur, bien que la tige de mon marqueur numéro 5 avait avait séché, la peinture semblait, semblait être bien conservée dans le réservoir. J'ai dû alors extraire cette dernière pour verser quelques gouttes dans ma palette, venir la prélever avec mon pinceau et peindre la couleur de peau de la nageuse. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire à la fin, je vais Ajouter un petit peu d'ombrage, euh, je veux dire euh, une ombre propre, une ombre portée, etc. Avec euh, l'ajout euh, d'un du, feutre, euh, je pense le numéro 6 euh, au numéro 5 pour avoir une petite nuance, je veux dire pour avoir une couleur hein, légèrement plus foncée pour pouvoir travailler les ombres. Alors qu'en est-il de la mine des feutres acryliques Ce que vous devez garder à l'esprit lorsque vous utilisez ces marqueurs acryliques, les Posca en sont aussi concernés, c'est que les mines ont tendance à rayer la surface du papier et à laisser de petits dépôts de matière sur la surface. Pour éviter cela, je vous recommande de ne pas constamment colorier toute la surface au même rythme, c'est-à-dire avec des va-et-vient, mais de tracer plutôt des lignes serrées et de caresser la surface. Je reviens à mon illustration. Pour ma part, je me suis retrouvée limitée aux couleurs de mon nuancier. J'ai sorti ma palette et mon pinceau, j'ai amorti le bleu foncé ainsi que le bleu clair et j'ai prélevé avec mon pinceau le mélange pour ramener une petite nuance à ma réalisation et cette fois sans ajout d'eau. Donc j'ai voulu faire un sorte de contour de chaque élément. Au lieu d'ancrer de, de, avec du noir, j'ai préféré utiliser la couleur euh, euh, qui est la plus dominante, le bleu, mais euh, en plus foncé. Je ne suis pas très satisfaite de mon illustration, elle ne correspond pas à ce que je fais d'habitude et le fait de travailler en aplats me rappelle mes années de collège, lorsque j'ai dû réaliser pas mal d'affiches au format raisin avec des aplats au pinceau. J'y ai passé de nombreuses nuits blanches. « J'avoue aussi avoir fait quelques erreurs en composant ce tableau, ce qui m'a d'ailleurs tenté de le recommencer. Mais cela aurait été une grande perte de temps et vous connaissez le piège de la procrastination. Il est facile de remettre quelque chose à plus tard quand il y a toujours ce plus tard. » J'ai donc continué et la voici ma première peinture figurative au paint marker. Je ne veux pas dire que je suis perfectionniste mais parfois il faut laisser tomber ses attentes et faire ce qui vient naturellement. J'ai utilisé mon pinceau à quelques reprises pour travailler les contours, certaines nuances, je dois dire que la technique pure et dure avec le marqueur acrylique a été complètement trahie par le pinceau, mais je ne pouvais pas faire autrement de peur que mon illustration ne paraisse inachevée. Je pense que l'une de mes parties préférées de ce tableau est la façon dont les couleurs s'harmonisent. Mon but était de créer quelque chose de simple et épuré qui ressemble à une peinture illustrative mais avec des éléments qui la rendraient réelle et je pense que c'est le cas. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans la section commentaires ci-dessous. En tout cas, c'était très amusant à faire et je suis heureuse de ce que ça a donné. J'espère vous avoir inspiré et encouragé à tenter l'expérience des feutres acryliques acrylique et spécialement des peintes marqueurs. merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de l'aimer, de la partager de la commenter et surtout de télécharger votre kit de coloriage gratuit dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo vous pouvez trouver tous les détails de cette réalisation dans l'article qui suit cette vidéo ainsi que de nombreux tutos sur le coloriage, la peinture, l'art journal et le dessin dans mon blog le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo, quant à moi je vous dis à très bientôt pour une autre mise en ligne